Alors, euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'ExoKernel. De, Donc, euh, un ExoKernel, euh, c'est un concept qui a été introduit par le MIT en 1995 dans un papier nommé ExoKernel, an Operating System Architecture for Application Level Resource Management. Euh, c'est une nouvelle architecture euh, de kernel. Euh, Petit disclaimer avant de commencer, euh, c'est pas. Euh, c'est pas un design fait pour des cas d'usage général, donc des cas d'usage de bureautique, etc. C'est vraiment fait pour certains types d'applications. Euh, donc, qu'est-ce qui a, qu -ce qu y a euh, mené à la création d'un nouveau design euh, de Kernel En fait, euh, ces chercheurs se sont dit euh, que les euh, systèmes d'exploitation euh, classiques avaient euh, euh, des limites en performance, en flexibilité et en fonctionnalité, euh, à cause du fait que les abstractions des systèmes d'exploitation sont fixes. Donc en fait on a un problème d'abstraction, euh, on a un problème avec les abstractions des carnets classiques. Il y a aussi une phrase assez intéressante qui dit que euh, en fait, plus, euh, euh, plus plus primitive est bas niveau, euh, plus elle laisse euh, plus, euh, plus elle est efficace à être implémentée à être et plus elle laisse de. de, de de l'attitude de pour, pour la personne qui, euh, qui l'utilise. Euh, du coup en fait les, les problèmes de l'abstraction euh, ils mènent à quoi Les abstractions qui sont, qui sont trop génériques, des carnets classiques, euh, ont trois, trois principaux euh, défauts. C'est qu'ils qu empêchent les applications euh, domaines spécifiques. Euh, une, application, une, une optimisation pardon, une optimisation domaine spécifique. Euh, une optimisation de domaine spécifique, c'est quoi euh, Alors, par exemple, c'est que l'application euh, que vous exécutez, euh, elle sait mieux que le kernel, euh, elle connaît mieux que le kernel les patterns d'accès euh, aux ressources, et donc euh, on <coughs> peut optimiser sur, sur cette base-là. Euh, alors que du coup, le kernel, euh, un kernel classique, lui, euh, doit être efficace pour la majorité des cas, et du coup, va faire des, des ascensions pour que ça marche dans le, la majorité des cas. Mais du coup, on a des problèmes. Euh, applications haute performance euh, et fin des optimisations euh, liées au domaine. Euh, ça décourage le changement d de l'implémentation euh, d'abstractions existantes euh, et ça restreint la flexibilité des euh, constructeurs d'applications. Euh, donc euh, notamment le fait qu'on a une, une abstraction qui est fixe et qu'ils doivent se utiliser cette abstraction et du coup euh, bah, ils sont obligés de construire par-dessus. Euh, ils ne peuvent, euh, peuvent pas partir dans un autre sens. Euh, du coup, Daniel je vais vous parler de l'architecture des exokernels. Bonsoir, donc, euh, je vais parler d'architecture des exokernels. Donc, euh, déjà dans un exokernel, l'abstraction elle vient de ce qu'on appelle une libOS. D'une euh, libOS qu'on va, qu va assumer correcte. Euh, donc, nous allons avoir un petit bout de code en kernel land lexo dont la seule tâche va être de multiplexer l'accès aux ressources. Par multiplexer, on entend pouvoir gérer les différentes capabilities, pouvoir dire « Bon, toi, tu m'as demandé euh, de la gestion de mémoire physique, tu l'auras, mais je ne vais pas forcément vouloir que tout le monde gère en même temps la mémoire physique, car ils vont tous vouloir sentre ça va exploser. Euh, » Pareil pour, euh, par exemple, euh, « où toi, tu veux initialiser la pique Bon, d'accord. » On va pas les laisser tous faire parce qu'ils vont aussi vouloir s'entretuer. Ils vont l'essayer dans tous les sens, ça va être le bazar. Donc, euh, cette gestion des ressources, évidemment, elle va se trouver dans Userland, au niveau de la LibOS. Euh, et euh, finalement, on va avoir un ensemble de LibOS qui vont donner des abstractions différentes sur le hardware. Et euh, quand on va construire notre application par-dessus exo on va pouvoir choisir une stack logicielle personnalisée en dessous, euh, correspondant à nos besoins. En effet, je, si j'ai besoin de faire beaucoup d'accès éparpillé sur le disque, je ne vais pas vouloir mettre des gros caches. Si je vais vouloir, euh, par exemple, avoir euh, une gestion de paquets intensive, je ne vais peut-être euh, pas vouloir euh, une, toute une série d'abstractions. Euh, je ne vais peut-être pas vouloir d'un gros VFS car je n'aurai pas l'utilité. Peu importe, les raisons peuvent être multiples, mais les performances derrière sont euh... Donc euh, ce schéma nous montre euh, d'un côté un kernel traditionnel, au hasard un kernel monolithique, et euh, ce que l'on peut retrouver sur des exokernel. Donc, vous aurez compris, à euh, votre gauche, vous aurez euh, le, traditionnel, euh, le traditionnel, à droite, le kernels Sur le traditionnel, nous aurons nos programmes Motherland qui vont appeler leur librairie, que ce soit la GLIPSE, soit peu importe, qui derrière vont aller faire les syscalls vers le kernel qui, derrière, vont gérer les, les ressources du hardware. Le chercheur du Métis, on dit, mais des fois, ça peut être débile. On veut être ici et accéder directement là-bas. Donc, le principe d'exo-kernel, c'est on aura la LibOS qui va nous abstraire une bonne partie des ressources pour nous. On va pouvoir accéder à ces ressources, ici, au niveau du programme. Et Le kernel, lui, il va juste faire le rôle de médiateur pour multiplexer au niveau du hardware. Petit disclaimer, c'est pour ça que ce n'est pas un général purpose OS. Euh, en effet, il est parfaitement possible pour un programme de vouloir faire n'importe quoi avec le hardware s'il en a envie, car il y a le même niveau de privilège que la LigOS. Ce n'est pas pour des systèmes où on s'amuse à run du code devenant n'importe qui, ou peu importe. Ça peut être des usages spécifiques comme de l'embarquer ou des choses comme ça. Ok. Euh, donc, dans les principes du des design. Le, le carnet donc, doit multiplexer le hardware et donc l'exposer de façon sécurisée. Sécurisée dans le sens, ils ne vont pas s'entretuer, ils ne vont pas vouloir que ça aille même en même temps, il n'y a pas trois pélos qui vont vouloir taper sur le disque et le tuer. Bon. Euh, il, faut, il faut pouvoir accéder aux ressources de façon physique. C'est-à-dire que si on a par exemple les devices euh, en, en I.O. Ben, euh, en, en on va vouloir mapper les pages de ces devices dans chez l'Userland, qu'il puisse ainsi aller taper dedans directement, au lieu de passer par le kernel après un syscode, que le kernel lui fasse, hé, hey, mais je dois aller là-bas, et puis finalement qu'il nous reconvertisse les données joliment pour nous. Des fois, on n'a absolument rien à faire. Euh... Euh... Expose Nicole names. Les systèmes, euh, notamment des Unix ou autres, aiment bien mettre des noms un peu fancy par-dessus les, euh, les devices. Euh, on peut penser à toute une série de. Euh, une série de, euh, on va dire, au VFS, qui derrière va pouvoir mettre dans slash dev des noms de device, du coup ça va demander d'aller appeler d'abord le VFS, et puis ensuite lui va charger de savoir quel device c'était, puis ensuite il va avoir le bus PCI, puis non. On va directement dire bonjour, je vais vouloir aller taper à cet endroit-là sur le bus PCI, ça va être toi et toi seul, je sais ce que je fais, t'en fais pas. D'accord. Euh, donc ça relève tout de suite sur couche finalement, on va convertir des noms qui ne sont pas forcément utiles dans ces cas-là parce qu'on peut savoir très bien ce qu'on fait. Et euh, ça permet aussi d'avoir une meilleure résilience. En effet, on, on a moins de services qui traînent dans tous les sens euh, pour pouvoir abstraire ces différents composants. Et si un de ces services-là échoue, et ben, tout le monde perd. Euh, et il faut ensuite que le LibOS soit capable de gérer leur accès à ces ressources. Donc, euh, typiquement, quand lexo le, quand le, Ici, il va vouloir multiplexer parmi différentes personnes. Typiquement, il va multiplexer par exemple la frame buffer. Si nous avons deux libOS qui veulent aller écrire quelque chose dans le frame buffer, il y a un pépin. Donc, ce qu'on va vouloir faire à un moment, c'est permettre à un libOS de dire Bonjour, je veux, j'expose aux autres libOS qui voudraient y avoir accès un accès au frame buffer par telle et telle interface binaire que je donne, et celles-ci vont pouvoir aller taper dedans pour pouvoir quand même utiliser le frame buffer d'une façon sécurisée par la première qui aura défini son abstraction au niveau de lente. et évidemment il faut qu'une LibOS puisse dire bonjour je ne veux plus de ceci et quelqu'un d'autre puisse prendre la main Alors typiquement euh, bonjour je ne veux plus l'accès euh, je sais pas moi, au vecteur d'interruption si quelqu'un d'autre le veut bah, qu'il le prenne voilà et du coup euh, les chercheurs du MIT ont euh, créé, du coup, euh, on, on développé un exo euh, et grâce au, au, au fonctionnement qu'on a décrit plus tôt, euh, ils ont obtenu les résultats suivants. Donc, ils ont obtenu euh, un speed-up d'un facteur 10 euh, par rapport à Ultrix, euh, Ultrix qui était euh, à l'époque un, un Unix monolithique euh, de base, de l'époque. Euh, donc, c'est assez énorme euh, comme speed-up, mais on va revenir euh, dessus un peu plus tard. Euh, ils ont obtenu aussi un facteur 100 euh, de speed-up par rapport à Ultrix sur le dispatch des exceptions. Euh, ça c'est assez fort, ils ont un dispatch des exceptions qui est fait euh, en 15 instructions. Dans le kernel que j'ai bâti, leur exemple canal s'appelle Mayagis. Euh, donc ça c'est assez fort, mais ils ont vraiment tuné euh, leur, euh, leur dispatch d'exception pour qu'il soit euh, rapide. Euh, du coup ça permet des speed-up, euh, notamment euh, dans l'utilisation du, du swap. Euh, et de plein d'autres de choses. Euh, et ensuite, dans un autre papier, ils ont développé des exokernels euh, pour implémenter un serveur HTTP. Donc, ils ont euh, testé plusieurs, plusieurs serveurs HTTP. Donc, euh, celui qu'on voit, donc là, on a les, on a les serveurs HTTP euh, qui run sur euh, des kernels classiques, donc des euh, kernels BSD. Et on a ici SocketXOKA, Socket, qui est euh, un serveur HTTP. Euh, designés euh, d'une manière euh, classique, mais qui tournent sur un exo Et on voit qu'il y a quand même un meilleur runtime que les... Il y a quand même un meilleur runtime que les... Euh, runtime que les... Euh, que les euh, qui tournent sur, euh, sur les... sur les... sur les carnets classiques. Euh, ils ont fait des benchmarks avec d'autres applications. Euh, et ils ont vu que le... le, le runtime des applications, euh, unix de base non modifiée, pour tourner sur les kernel était à peu près euh, équivalent euh, aux applications qui tournaient sur leur OS de base. Et ensuite ils ont développé quoi Ils ont développé Cheetah. Cheetah c'est un serveur HTTP euh, qui utilise les primitives euh, des exokernels, donc qui est, euh, qui, qui est fait directement pour, euh, pour, euh, pour fonctionner sur un exokernel. Et donc là on voit un, un, un des grands gains en performance, euh, enfin, contrairement à l'implémentation de base. Du coup on a parlé des syscalls euh, qui, qui étaient plus rapides euh, sur, euh, sur l'exo-kernel. Il faut remettre ça en perspective aussi euh, parce qu'en fait à l'époque où le papier était écrit euh, les syscalls étaient faits avec des interruptions. Aujourd'hui on a l'instruction syscall qui est plus rapide, qui est optimisée pour ça. Donc le coût des syscalls aujourd'hui est plus faible. Euh, on a aussi euh, aujourd'hui euh, le VDSO donc, euh, qui permet euh, d'avoir des syscalls qui sont exportés dans l'UEZON et du coup... Euh, pas avoir à passer euh, dans, le, dans le kernel pour faire le syscall, il est directement fait en euh, userland, euh, et on a du caching. Donc en fait on, là on avait un speed up sur le syscall getpid. Euh, le PID c'est pas quelque chose qui change, donc en général on fait le syscall une fois, on cache et on le refait pas. Donc avoir un speed up de, euh, avoir un speed up de 27 microsecondes sur euh, un getpid on s'en fout un peu. C'est sur d'autres syscalls que ça peut être intéressant. Et euh, finalement euh, le temps d'exécution n'est pas dominé par le syscall. Oui c'est un facteur impactant, euh, mais il euh, y a plein d'autres optimisations à faire. Euh, et aussi ce qui peut être intéressant dans un exo-kernel, c'est que, que les euh, vu que le hardware et vu que plein d'opérations sont exportées dans l'exo-kernel, le, on n'a pas forcément à passer dans le kernel, donc on fait potentiellement moins euh, de syscalls, mais aussi d'un autre côté. Euh, là, dans un, dans un kernel on a, on a des syscalls qui sont des fonctions qui font plein d'instructions euh, dans un exo-kernel. On va peut-être devoir faire plusieurs syscalls pour appeler ces instructions privilégiées une par une. Donc c'est euh, à remettre euh, comme ça. Euh, on a aussi des, des améliorations euh, des API, euh, avec notamment euh, le DirectIO. Donc le direct DirectIO, euh, de base, quand vous faites euh, un read sur un kernel euh, classique, euh, du style Linux. Euh, quand vous allez read, euh, ça, votre kernel va, va, va lire euh, le fichier, va le mettre dans un, dans un cache et va lire même la suite du fichier, le dans un cache pour vos prochains accès pour que ce soit plus optimisé. Et ensuite, euh, il va copier la partie dans le cache dans le buffer user space, euh, ce qui est lent, euh, d'avoir cette copie, c'est très lent. Et pour des applications haute performance euh, typiquement des serveurs HTTP ou des bases de données. Euh, on n'a pas envie d'avoir euh, ce cache, on a envie de développer notre cache euh, à nous, euh, et parce qu'on connaît euh, les politiques d'accès, on a envie de, de tuner ça. Et euh, donc on a le IO qui permet euh, de ne pas avoir à passer par le cache dans le kernel, et qui quand on va faire un read, ça va lire directement dans notre user space. On a aussi euh, Ring, donc qui est un syscall qui permet. Euh, de faire ce qui est un syscall la synchrone qui permet de faire des requêtes au kernel, de batcher des requêtes au kernel. Le kernel va les exécuter plus tard et ensuite on peut pouvoir récupérer les résultats, ce qui permet de gagner des performances aussi. Donc, je suis dans la frame là ou Parfait. Donc, on a parlé de ces deux kernels. Euh, on a vu qu'il y avait à la fois des points forts, ils avaient également des limitations, notamment en termes de sécurité. En effet, c'est des systèmes où on est obligé de trust finalement toute application qu'on exécute dessus. Euh, il n'y a aucun moyen d'aller exécuter des choses euh, un petit peu plus fancy ou venant d'ailleurs. Euh, c'est ainsi que finalement euh, nous avons euh, euh, des systèmes aujourd'hui basés sur des unikernels. Donc euh, je vais vous invite à vous attacher sur. Il passe je voudrais vous inviter à vous attacher sur le schéma de droite. Euh, en effet, c'est un autre système, on va dire euh, fondamentalement distribué, dans lequel nous avons à avoir un hyperviseur, sur lequel on va avoir des libOS, on retrouve encore une fois ce même concept dans les deux, et qui vont servir à faire tourner une stack logicielle. Encore une fois, nous avons le même concept. Mais cette fois-ci, avec l'hyperviseur, nous avons une politique de séparation des ressources, cette fois-ci, qui est présente et qui permet finalement que si on a l'un d'entre eux ben, qui se, euh, qu se fait pirater ou qu'il y a n'importe quoi de problématique dedans, il n'arrive pas à les commencer à taper facilement dans tous les autres. Euh, en théorie, sauf bug hardware. Vous parlez aussi d'un autre héritage qu'on a aujourd'hui, quelque chose qui a été développé par Intel qui s'appelle DPDK, pour Data Plane Development Kit. Donc, euh, grosso modo, ils sont arrivés aux mêmes conclusions que le papier il y a des années. Ils se sont dit, ouais, finalement, c'est très bien tout ça, mais on a quand même des limitations. Euh, au niveau des systèmes, on va dire, avec les abstractions fixes. On va vouloir peut-être accéder de façon directe au hardware. Donc au début, c'était à peu près le même délire que dans un exo-kernel. Il comptait le faire directement vers le métal, et que finalement, nous allions avoir des... Euh, ils avoir un accès directement à metal avec un framework tout simplement d'accès. Puis euh, le projet a dérivé et ils se retrouvés à faire ça euh, sur Linux et FreeBSD. Euh, donc, ici nous avons euh, de façon euh, standard une application qui cherche à accéder au réseau sur un kernel Linux. Donc euh, d'abord l'application, puis il va vouloir faire ses Cisco pour aller dans le kernel Linux dans lequel il y aura la stack réseau qui ensuite il va aller euh, taper dans le hardware. Même délire. Une application qui va aller taper dans la, dans la librairie des PDK, qui sont un peu des équivalents des DeepWest qu'on aurait pu trouver sur les, les exokernels. Et à partir de des PDK, il va aller directement taper dans l'hardware qui va servir à gérer le réseau, euh, sans passer par les attractions du carnet Linux. Ensuite, il y a une généralisation d'algorithmes, on va dire euh, typiquement log-free, une généralisation de, de l'utilisation intensive du, du SNP euh, et nous avons également aussi uh, typiquement des capacités comme euh, le fait de surcharger euh, un des cœurs du processeur pour ainsi pouvoir euh, exécuter les tâches de façon très intensive, peu importe les raisons. Euh, toc, toc, toc. Hum, un peu vraiment. <rire> bon, alors euh, les PDK, euh, c'est bien joli de dire que c'est plus rapide, mais euh, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Donc, à la place, on va croire un papier qui a mesuré la performance de DPDK. Au moins, là, c'est reproductible. Donc, avec DPDK sur ouais, sur le sur le même type de connexion, nous avons 42 000 context switch par seconde. Ici, sur des types de connexion différents, nous avons 32 context switch par, par seconde. Néanmoins, 100 DPDK sur la même architecture, ils sont retrouvés avec. Euh, 180 euh, CS par euh, seconde sur euh, des types de connexions différentes et sur le même type de connexion, 164, euh, type de, nous avons 164 euh, context switch euh, par seconde. Donc euh, ce talk était bien joli, mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait euh, là-dedans Donc euh, actuellement, c'est encore en cours de production, c'est pas fini, euh, mais on a bien avancé, donc on est en train de travailler sur un exo pour AMD64. Euh, donc euh, pour l'instant il est euh, difficile d'aller faire sa propre, son propre userland dessus Il n'y a, de, a pas de moyen pratique de le faire, il faut aller retoucher du code etc. Donc, on Pour commencer de travailler là dessus, il euh, faut déjà aller virer, on a un entry point fixe dans le code pour tout ce qui va être userland La libOS elle doit avoir un, un start qui doit commencer là bas, on va déjà virer ça parce que c'est un fan euh, donc, euh, nous avons un système de capabilities, donc finalement nous avons des capabilities dans le kernel. Euh, on a fait une optimisation dessus, dans le sens où le kernel il doit maintenir une table de capabilities ainsi que qui la détient, qu'est-ce qu'il en fait, est-ce qu'il décide d'aller euh, délivrer une interface pour que les autres viennent taper dans la capabilities, ou est-ce qu'il décide, au contraire de se la garder un pour lui, et dans ce cas-là on n'y touche plus. Ça, on n'en sait rien. C'est la politique de l'IBOS. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Donc, il faut que le kernel soit quand même un minima au courant de ça. Si elle veut multiplier, ses moins Donc, euh, nous avons une table en, dans le kernel pour maintenir ça. Néanmoins, on a décidé de faire un algorithme avec un first bet. Bon, grosso modo, euh, finalement, euh, c'est tout simplement, euh, tant qu'on a en dessous de 64... Tant qu'on a 64 capabilities, on va pouvoir accéder à la bonne en temps constant parce que l'idée, ça va être tout simplement un simple bit. Et finalement, pour maintenir la table de capabilities, ça va être un simple or sur les bits. Euh, au-delà, il ben, faut faire une recherche linéaire, donc on a un temps linéaire sur une table, mais qui finalement sera... Il faut aller le faire pour aller le faire taper au-delà de 64 entrées. Euh, et euh... En ce moment, on est en train de travailler pour la communication entre les libos, afin typiquement de pouvoir euh, euh, exposer du hardware aux autres libos, qu'elles puissent aller taper dessus et qu'elles puissent aller l'utiliser. Typiquement, l'exemple tout à l'heure, et je vais écrire sur le VGA, mais il y a bidule qui l'a déjà prise. SVP, laissez-moi écrire dessus. Maintenant, la libos, elle est parfaitement capable de dire, euh, il faut qu'il communique avec moi de cette façon-là, ici. Il va les communiquer avec lui dessus c'est maintenu euh, avec des queues euh, block free. On est en train de s'inspirer de HyoReact pour le faire justement. Et ensuite, à partir de là, on va avoir un système euh, complètement asynchrone et euh, qui va permettre aux boîtes de communiquer entre eux et de multiplier les ressources de façon sécurisée et euh, en augmentant, on espère, le plus possible les performances. Il faudra benchmark face à du Linux aussi. Est-ce qu'il y a des questions Alors, une question, s'il si vérifie les ingénieurs VDSO, vous avez vu ça quelque part ou pas Est-ce qu'il faudrait peut-être vous expliquer du coup ce que c'est Ça peut peut-être valoir le coup. Ok. Bon, alors quand vous allez faire un syscall, euh, finalement il y a toute une phase, on va dire, assez rébarbative quand vous arrivez dans le kernel où il faut sauvegarder le contexte toute une base rébarbative après être sorti du, du kernel pour aller faire le syscall où il faut restaurer le contexte que vous avez sauvegardé et ça on n'a pas toujours envie d'aller taper donc euh, finalement ce qu'ils ont voulu faire c'est euh, quelques informations on va dire qui ne sont pas sensibles ils ont exportées en dehors du noyau elles sont mappées en, en lecture dans userland. et finalement il y a aussi euh, les accès aux fonctions pour pouvoir les lire elles sont mappées dans un coin d'ailleurs euh, c'est comment déjà Ouais, tu as un moyen très simple de voir où a été mappé le VDSO sur, euh, vos, euh, sur vos applications. Déjà, disent ce que c'est l'acronyme, ça peut être bien. Ah, l'acronyme, j'ai déjà... Ah. Virtual Dynamics Cisco. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, anciennement, v 6 euh, Ex Exemple de l'information qu'il y a dedans, par exemple, celle qui sert le plus. Get Get BF. BF. <rire> et euh, notamment, c'est des problèmes sur des systèmes qui n'implémentent <coughs> pas VDSO où du coup il y a des gens qui s'amusent à bourriner typiquement gettime of the day, comme ça, et, euh, et ils se rendent compte, mais on a un million de syscalls, c'est ralenti, pourquoi Et ben parce qu'il y a des gens qui s'amusent à taper dedans parce qu'ils assument qu'il y des BDSO là-dessus. Ont... Ceci dit, euh, appeler gettime of en c'est à peu près aussi stupide que de ne pas garder en cache getpi. Hein. En effet. Euh, le, le point important étant que c'est une seule page qui est partagée par tous les process et qui est mise à jour de manière unique par le noyau, mmh. Et le plus gros souci du VDSO, c'est une question d'ABI. C'est-à-dire qu'explicitement, comme tu le dis, on exporte avec une certaine, euh, un certain jeu de fonctions. Ouais. Il faut quand même que les programmes qui ne vont pas utiliser l'appel système mais taper directement dans le VDSO vérifient c'est bien l'interface à laquelle ils s'attendent, que les fonctions sont bien au bon endroit, que les informations sont bien au bon endroit. Ouais. Et si on arrive à avoir tout ce type de contraintes, ça peut aller relativement plus vite. Beaucoup plus vite. Après, pour aller remettre aussi ça en perspective, le VDSO, on ne parle pas de 66 calls, non, on en parle de 5 ou 6. Non, c'est GitHub On s'en fout, fout généralement. Oui, GitHub monnaie, c'est le ah. seul intéressant là-dedans. Mais euh, voilà, pour ce modo, le VDSO, ça ne résout. Euh, ce n'est pas la solution miracle à la problématique auquel s'adressaient euh, les papiers et notre travail actuel sur euh, les exokernels. Et ce n'est pas le même genre de système auquel on s'attend. Est-ce qu'il y a d'autres questions Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Après, il faut juste que les implémente ce genre de primitive, mais pourquoi pas Encore une fois, c'est avoir au cas par cas. l'idée, c'est vraiment, on, a, on ne cherche pas à faire des choses génériques, on voit au cas par cas. L'exocarnel, il faut aussi souvent que ça soit spécifique à l'architecture, au machin cible. Donc bon, il n'y a pas de réponse simple, il faut voir au cas par cas, ça dépend du hardware en question, ça dépend si l'écriture et la lecture, elles vont pas se chevaucher ou pas. Donc dans tous les cas, c'est aussi l'idée c'est de pouvoir déporter le plus de choses au niveau des libouesses. Donc si tu veux tolérer ça, pourquoi pas, mais il faut au moins que les libouesses se mettent d'accord entre elles d'une façon ou d'une autre. Soit qu'elles se mettent mutuellement une page, et puis... ou alors... Euh, les... je sais pas... Mais il euh, faut au moins qu'elles se mettent d'accord, et ça dépend aussi des politiques des deux Ils sont pas tous pareils, et heureusement si lédo étaient était pareil, ben... Qu'est-ce qu'on ferait là